Les émotions te font peur. Ce n'est pas le côté femme qui te fait peur, parce que je trouve que tu sais bien utiliser cet uh, cette archétype, cette énergie, je ne sais pas trop comment l'appeler. Non, tu flippes de tes émotions. Qu'est-ce que je vais faire de ces émotions Qu'est-ce que ça va me faire faire, ces émotions Tu as peur de devenir esclave de ce qui te traverse, que ça te définisse, que ça t'emprisonne, que ça te... Fasse faire des choses qui ne sont peut-être pas alignées avec l'imagerie que, que tu as de toi. Tu préfères être arbre plutôt que serpent, pour donner un, un exemple un peu trop biblique à mon goût, mais... Tu préfères la toi policée, tu préfères la toi sous contrôle. Sous contrôle parce que tu ne veux pas dominer le monde. Tu veux être sage, tu veux être sagement à ta place, bien défini par l'extérieur. Sauf que cette puissance émotionnel, qui pourrait te faire faire des choses. En fait, c'est tout un tas de trucs, c'est tout un tas de facteurs, tout un tas d'énergie que, que je nomme émotionnel. Euh, c'est une sorte de raccourci que je fais. Mais il y a énormément de choses, énormément d'énergie. C'est une énergie d'une nature. Ce sont des énergies avec différents types de nature, différents types de potentiel. De direction. Tu préfères rester à ta place. Tu préfères ne pas diriger. Tu préfères être celle qui suit parce que c'est comme ça que tu conçois la vie. Que toi, tu n'es pas capable de. Tu n'es pas capable de construire. Tu n'es pas capable de. d'être responsable de. que ta vision. Alors, euh, euh, je bug. <rire> je bug et c'est quoi le truc c'est que euh, tu, tu as peur de dire, bah oui, ceci était un échec, donc je recommence ou je réajuste. Tu préfères laisser en plan les choses. Tu préfères que la vie te dise quoi faire. Euh... Au final, c'est ta prison aussi. À quel moment tu respires de joie À quel moment tu décides que c'est ta place Au lieu qu'on te, te dise où est ta place. Voilà ce que ça t'amène, c'était bien chiant. Tu refuses pas d'être femme, tu refuses d'être à ta place. Tu refuses d'être responsable de tes choix. Qui serait amené par un autre biais que le rationnel, que le mental, que la bonne chose au bon moment, au bon endroit T'as peur du chaos. T'as peur de ton propre chaos. Et ça, c'est aussi... Euh, c'est ce qui vient... Euh, c'est aussi l'information... Qui révèle qui est révélé par le groupe la peur du chaos ou la peur du non rangement on s'est un peu trop fié à nos à nos dogmes on s'est un peu trop fié à nos au côté à notre mesure du monde à notre compréhension qu'on a du monde je vais aller un peu plus dans le précis C'est... ok la perte de repères dans mon expérience, la perte de repères dans, euh, dans ma vie, la perte de repères à travers mes émotions, la perte de repères à travers les gens qui sont autour de moi, mes amis, ma famille. On a peur d'être à l'écoute de ce chaos. Ce chaos qui est un bouillonnement, ce chaos qui est Là pour nous dire, tu es libre. On prend la liberté du chaos pour une prison. Et on va s'enfermer dans des dogmes qui ne nous correspondent pas. Mes dogmes m'empêchent de vivre. Le chaos m'affirme et me fait sentir que je suis en vie. Me fait sentir que j'ai ma place. Me fait sentir que je suis là. Me fait sentir que tout est à moi. Voilà ce que l'on refuse. Et c'est pas une, une, un chaos euh, dévastateur. C'est un doux chaos qui nous fait slalomer entre les entre les météorites, entre cette ceinture de météorites.